Shalom, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, apôtre et papa André Chabani, qui vous revient comme d'habitude chaque mercredi. Bien-aimé, comme vous le savez, mercredi, c'est une journée sacrée pour nous. Pour toi, pour moi, pour celui, pour l'autre. Chaque mercredi, nous, il nous a été recommandé, bien aimé dans le Seigneur, de parler de la part de notre Dieu. Et nous sommes là pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous vous apportons une révélation. Un thème de révélation, bien-aimé, dans le Seigneur, que vous allez découvrir tout à l'heure, qui sera accompagné d'une parole puissante, qui va déboucher, qui va éclabousser, même, bien des choses qui autrefois ont été les boucs émissaires, qui autrefois ont été des choses qui ne pouvaient pas vous faire avancer, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour toi, pour moi. Soyez branchés, appelez-vous les uns les autres. Abonnez-vous et soyez présents. Je vous avais dit autrefois, bien-aimés, dans les sonnières, il y a des, des manières, il y a des méthodes, des stratégies pour mieux écouter les messages. Il y a un, la stratégie, ou encore l'écoute global où vous devez retenir les de grandes lignes de, de la communication encore du message. Et la deuxième ou encore la deuxième méthode, la, la, la, les méthodes suivantes bien aimées dans le Seigneur, la méthode suivante bien aimée dans le Seigneur, c'est l'écoute analytique. L'écoute analytique, bien aimé, c'est de là où vous allez vous poser des questions. Qui, quoi, comment, pourquoi, combien? Et c'est ainsi de suite. Bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui nous avons un thème tellement important. Le thème s'intitule Fils unique de Dieu Tout-Puissant. Fils unique de Dieu tout-puissant, elle est thème que le Seigneur nous a révélé, nous a parlé, nous a instruit, nous a montré de quelle manière nous devons aborder, afin que son peuple soit édifié, son peuple puisse trouver une nourriture spirituelle qui va booster leur vie. Bien-aimés d'aller Seigneur, je vais vous recommander comme d'habitude de prier en ce qu'elle nous puissions entrer dans la matière. Inclinons nos têtes, bien-aimés, dans les Seigneur. Père, c'est toi le véritable Dieu. Si nous sommes là, c'est uniquement pour honorer ton nom, daigne ô oh Père, maintenant que nous voulons parler de ta part, fais-nous revêtir de ta puissance et de ton autorité. Couvre-nous de ton sang, que ton esprit règne à nous. Enfin, de parler, uniquement de ta part, que nous nous diminuons ô oh Dieu que toi tu crois en, dans nos vies. On suit des victoires parce que tu es Dieu. Sois élevé en jamais dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons, merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis partout où vous êtes. Je vous salue tous, les chrétiens de l'Amérique, les chrétiens de l'Europe, les chrétiens de l'Asie les chrétiens de l'Afrique et les chrétiens de partout au monde. Soyez tous bénis, les diaconesses les diacres, les bishops, les pasteurs, les évangélistes. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Et j'ai béni toute la population de la terre. Soyez extrêmement bénis partout où vous êtes, quelles que soient les difficultés. Jésus est le roi des rois capable de décanter ta situation. Voilà pourquoi une des raisons qui nous pousse aujourd'hui de vous parler des fils uniques de Dieu, tout puissant. Lorsqu'on parle du tout puissant, c'est-à-dire il n'y a personne devant, derrière, avant, après, qui peut se mesurer à ce Dieu-là, puisqu'il est tout puissant. Tout puissant dans sa dimension. Tout puissant sa part dans sa façon d'opérer tout puissant dans sa façon de donner solution soit la difficulté bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé je voudrais vous dire ceci quel que soit ce qui ce qui t'arrive quel que soit le problème qui est en train d'endurer dans ta vie, quelle que soit la difficulté, qui est en train d'envahir votre être. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous envoie un thème, un thème approprié pour notre problème, un thème approprié pour booster et rendre possible tout ce qui était impossible. Bien aimés dans le Seigneur, notre thème, le thème d'aujourd'hui s'intitule Fils unique de Dieu tout-puissant. Bien aimé, les thèmes et nous l'avons tiré dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Et ensuite, Jean chapitre 1, verset 18 et 14. Enfin, Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 21. C'est de là, bien aimé dans le Seigneur, où nous allons parler, où nous allons aiguiller, où nous allons disséquer, où nous allons vous expliquer l'importance du thème « Fils unique de Dieu Tout-Puissant ». Bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire il n'y a pas un autre Dieu qui peut se mesurer à lui, il est l'unique et le véritable. Et ici, il nous dit de parler de son fils unique. bien aimé, lorsqu'on parle de fils unique, l'adjectif unique démontre qu'il n'y a qu'un seul fils, il n'y en a pas d'eux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ici, je viens vous parler d'un être qui a pu déroger les règles de venir de tout être humain au monde. Lui, il a dérogé, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus a dérogé les règles du venir de tout être humain sur la terre, ici au monde. Bien aimé, Jésus, je ne parle pas encore de Christ. Jésus lui-même, Jésus, l'être qui avait la chair, qui avait le sang, qui avait l'eau qui courait dans ce, ses ce veines, dans son corps. Jésus, Celui qu'on appelle le fils de Marie Bien-aimé Jésus Est venu d'une manière Incroyable au monde C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur Il est dit ceci Disons-le Parlons-le bien-aimé dans le Seigneur Que Jésus est né D'une mère mortelle et d'un père immortel. Bien-aimés, allez-y comprendre, on ne peut appeler fils qu'un enfant ici, d'un couple, biologiquement. Mais ici, Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, sa mari avait la corporance philosophique, mais il y avait un être supérieur qui s'appelle le Christ, qui s'appelle Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus. Bien-aimé, Marie est tombée, est tombée grosse de Jésus, de l'enfant Jésus. Et le Père de Jésus s'appelle Dieu Tout-Puissant, celui-là qui est irréprochable. Il est au-dessus de tous nos. Il est Dieu, le créateur des choses invisibles et visibles. C'est celui-là, le Père de Jésus-Christ, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, lorsque ici au monde, vous avez un enfant qu'on appelle mon fils, le fils doit voir les comportements de son Père. Après avoir été à côté de son père, élevé par son père, le fils devrait avoir les comportements, les habitudes, la façon de voir la vision de son père. C'est pourquoi, vous voyez bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, une partie physique de Jésus, était l'enfant de Marie. Et l'autre partie qui s'appelle le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, était le fils unique de Dieu Tout-Puissant. Sauf, c'est le mari qui connaît les secrets, bien aimés dans le Seigneur Qui connaît les secrets De l'avènement de Jésus-Christ De Jésus sur la terre C'est le mari qui connaît ça C'est pourquoi je vous dis, bien aimés dans le Seigneur Si vous essayez de dissocier Jésus avec Christ Vous verrez que Les versets bibliques qui a un verset biblique qui nous parle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole se fait chair et descendue. Et la cette parole a vécu avec nous les êtres humains. Bien-aimés, la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Et allez-y comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, Christ, c'est lui-même la parole. Jésus. Christ est dans le corps de Jésus. C'est la parole dans le corps de l'être humain, bien-aimé. C'est pourquoi vous avez dit, bien-aimé, Jésus n'a pas péché. Et tout le les l'Eva obéissait à Jésus. L'eau qui s'ajustait obéissait à Jésus. Bien-aimés, toute chose, la mort baissait aussi à Jésus. Pourquoi Jésus avait les timbres des créateurs. Et tout devrait lui obéir. Parce que tout pouvoir lui a été donné. à cause de l'incarnation de l'être Christ dans la vie de Jésus. Qui est le fils de Marie. Bien-aimés, dans le Seigneur. Je voudrais tout simplement vous, vous dire Que Dieu n'a pas de fils cynique Dieu a un seul Fils cynique Qui s'appelle Christ Qui s'appelle Jésus Qui est descendu Qui s'est fait chair Et il est descendu Dieu lui-même s'est fait chair Et il est descendu Tout en prenant le corps de Jésus Avec l'incarnation de Christ En lui pour opérer et témoigner qu'il existe. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire clairement que Jésus elle est le seul, la seule personne qui a dérogé les règles du venu de tout être humain ici sur la terre, ici au monde. Écoutez, bien-aimés, on va dans la parole. On va entrer dans la parole pour que vous puissiez comprendre la quintessence de ces messages. Nous avons dit que notre thème s'intitule les fils cyniques des Dieu tout puissant Et nous l'avons tiré dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, chapitre 1, Jean, pardon, encore, chapitre 1, verset 18, verset 14, et en fait dans Matthieu.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 C'est de là où est l'incarnation de, de Dieu Dans son amour suprême Qui nous a aimé, nous les êtres humains Bien aimé, il nous a aimé, nous les êtres humains Dieu Et il nous a donné son fils qui s'appelle Jésus Dans son incarnation de Christ lui-même, Dieu Bien aimé dans le Seigneur Dieu nous a aimé voilà pourquoi nous, nous devons exprimer cet amour. Et vous comprendrez, bien aimé, dans le Seigneur, Abraham aussi avait un fils cynique. Dieu l'avait demandé. Justement pour se conformi, conformité à lui, à la royauté de Dieu, il lui a dit, donne-moi ton fils cynique. Isaac. Il voulait tout simplement dire, Abraham, si réellement, tu incarnes l'amour que moi j'ai aimé le monde, que j'ai continué à aimer le monde. Montre-le-moi, donne-moi ton fils cynique. Parce que lui l'avait fait, l'avait déjà anticipé. De fait d envoi, d envoi, d Il voulait tout simplement lui dire que les jours, les années à venir, je vais envoyer mon fils cynique. Parce que toi, Abraham, tu l'as accepté, mais moi je vais le faire d'une manière claire. Que mon fils unique descendra pour sauver le monde. Parce que Isaac ne pouvait pas sauver le monde. Il n'a pas l'incarnation de Christ. Il a été ici d'un père physique et biologique et d'une mère biologique. Abraham et Sarah. Ils n'ont pas l'incarnation de Christ. Ah, et ils ont ils ont Christ par l'alliance de la foi mais Jésus lui-même a l'incarnation du Christ tout en étant fils unique c'est ça la différence bien aimé ou encore la différenciation bien aimé dans le Seigneur on avance avec, les vers, avec Matthieu chapitre 1 au verset 18, il est dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils yissent habiter ensemble. Marie, la mère de Jésus, est tombée enceinte bien-aimée dans le Seigneur. Avant qu'il ne soit ensemble avec son fiancé Joseph. Et ça a un coup dur pour ce, pour ce couple en devenir. Bien aimé dans le Seigneur. Marie s'est lamentée, Joseph aussi s'est lamentée. Pourquoi c'est un bon criot c'est de là écoutez, au 20e et au 20e verset, bien aimé, dans le Seigneur, toujours dans Matthieu 1. Il est dit ceci Comme il y, il y pensait, voici un ange du Seigneur. Lui apparit en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Waouh Maintenant le message était clair Que Jésus n'était pas l'enfant Biologique de Joseph Mais l'enfant biologique de Marie En vertu du Saint-Esprit Bien-aimé Dieu Christ a dérogé Les règles De venir d'être humain De tout être humain Ici au monde. Le fait d'avoir une mère mortelle et d'un père immortel. C'est ce qui a fait la démarcation, démarcation de, de la personne de Jésus, bien aimé. Dans, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons à notre 20, 21e verset. Toujours dans Matthieu chapitre 1. Il est dit ceci. Elle enfantera un fils, ça c'est le message.